Je m'appelle Dimitri, j'ai 26 ans. Et quand j'avais 5 ans, j'ai été victime d'un lymphome non hodgkinien. C'est une des formes de cancer les plus répandues chez l'enfant. C'est une maladie très insidieuse, on s'en rend pas compte. À 5 ans, on n'a pas conscience de la mort. D'un seul coup, du jour au lendemain, j'étais câblé de partout. On bouleversait mon quotidien quand je devais raconter des histoires, etc. En fait, tout commençait à tourner autour de ça. Personne n'arrivait à communiquer ce que je ressentais quand j'étais petit. Je voulais juste montrer qu'une qu maladie ne transcende pas une personne. Moi, j'étais un petit garçon avant de tomber malade. Et je suis resté un petit garçon après. Tout le monde parle de la maladie, mais personne ne parle de l'après.